Dans la première vidéo, on a parlé de Blanche-Neige, donc bah là, on va parler de Setna. Bon, alors c'est Snowtroopers, qu'est-ce qu'on en dit On a vraiment l'impression qu'ils sont euh, plus beaux, je sais pas si c'est... Euh... Une différence d'impression ou de moulage, mais voilà, moi je les trouve quand même plus sympas. En tout cas, ils sont beaucoup plus dynamiques que ne l'étaient les Stormtroopers que je trouvais un petit peu un petit peu robotique. Alors là, c'est sûr qu'il y a qu'on pourrait appeler la jupe qui donne un petit effet. On a euh, ce snow lourd là avec euh, avec le canon ionique. Bon alors là le canon ionique hein, vous remarquerez qu'il euh, est à redresser systématiquement. Et moi j'ai bien du mal à le faire tenir comme il faut. Je vais devoir chauffer la figurine pour que ça aille. Par contre je trouve tout simplement que le, le lance flamme est de toute beauté. Il a vraiment une belle position. Euh, il a il a un beau moulage. Sauf qu'au niveau euh, de son pack arrière c'est vraiment sympa. Et le lance flamme a un super rendu. Donc ça c'est vraiment le point fort de la boîte, je trouve que le lance-flamme est, est, est superbe. Sinon, bah, le chef de section, bah, lui aussi, hein, euh, il montre trop loin, mais au moins il montre du doigt. Et euh, voilà, je les trouve quand même, au global, beaucoup plus dynamiques et beaucoup plus sympas que euh, les Stormstroopers. Bon allez, mauvaise blague à part, on va parler des Troopers et comme à l'accoutumée, on va regarder les cartes. Ensemble, allez, c'est parti. Alors, ce Snowtrooper, bon, au niveau des caractéristiques, il n'y a rien d'étonnant. Euh, capacité euh, de vie, bah, c'est 1. Okay. Le courage, petit message à Blackthorn, merci pour ton information. Donc, le pion de courage, euh, c'est 1 aussi. Donc là, c'est exactement comme les Storms. Ils vont se défendre avec du dérouge, rouge le grand classique euh, des Impériaux, et le autre grand classique des Impériaux, ils vont transformer l'adrénaline en touche. Pour l'instant, il n'y a rien de décoiffant. Allez, on va regarder les armes. Fusil blaster E11 hein, qui tire à 1-3. C'est la distance également classique de l'Empire, même d'un troupier classique. Il va lancer le maintenant mythique des blancs. N'oubliez pas euh, de vous attribuer des pions, de viser, c'est très important avec le déblanc. Et puis, non armé, c'est-à-dire euh, attaque au corps à corps, on va dire. Ils vont lancer du dénoir. Là, par contre, c'est un, euh, un petit peu plus problématique, surtout s'ils sont en nombre. Euh, le dénoir est quand même assez efficace. On va regarder... Euh, donc, c'est une, une équipe qui va vous coûter 48 dans la constitution de votre armée. Par contre, on va regarder euh, leur valeur, qui est très intéressante. C'est aguerri. Aguerri, après avoir effectué une action se déplacer, vous pouvez effectuer une action gratuite attaque à distance. Super intéressant, quand on sait que dans Star Wars Légion, vous avez le droit à deux actions. Donc la première action, bah, c'est très simple. Vous, vous attribuez un pion de visée qui va vous permettre de relancer deux dés lors d'une attaque. Ensuite, vous faites un mouvement et vous avez une attaque gratuite. et Vous pouvez consommer votre pion de visée. Étant donné que vous avez des dés blancs, c'est pas déconnant. Bref, je ne vais pas vous apprendre à jouer à Star Wars Légion. Maintenant, au niveau euh, des cartes d'amélioration, Bon, grand classique, je l'ai pas scanné celle-ci, hein. c'est votre possibilité déjà euh, de rajouter en fait un snowstrooper Vous hein, rajoutez une figurine pour 12. C'est quand même assez cher, mais euh, voilà, c'est classique. Allez la grenade, là aussi vous la connaissez déjà si vous avez joué avec vos Stormtroopers. Impact 1, donc tant que vous attaquez une unité qui a armure, vous changez un résultat, touche en critique. N'oubliez pas que lorsque euh, un, un véhicule a armure, vous ne pouvez le toucher que en faisant des critiques. Donc c'est tout l'intérêt de cette grenade qui va lancer un noir à distance 1. Faut quand même sérieusement euh, se rapprocher. Vous avez également Grappin, alors bon je me suis fait un peu moquer sur euh, Facebook euh, sur euh, ma table qui ressemble plus si vous voulez à un grand désert plat plutôt qu'aux belles forêts de Endor. Effectivement moi pour l'instant Grappin je ne l'ai pas encore vraiment expérimenté sur mes tables parce que je manque un petit peu de relief. Euh, vous gagnez Grimpeur expérimenté tant que vous escaladez, ne lancez pas de dés de défense ou ne subissez pas de blessures. Bon, celui-ci également, vous l'avez largement expérimenté avec vos Stormtroopers si vous jouez déjà à Légion. Allez, ce qui commence à nous intéresser plus sérieusement, ce sont les deux améliorations en fait des euh, Snowtroopers lourds. Le premier, donc, c'est celui qui est avec un T7 à ion. Donc là, vous allez utiliser les pions à ion. Euh, donc c'est uniquement pour les snowtroopers, impact 1 déjà, hein, donc euh, contre les véhicules qui ont armure, vous transformez une touche en critique. Et puis ion 1, donc vous allez distribuer un jeton euh, à ion à chaque fois que vous touchez. Un véhicule blessé par euh, une attaque qui comprend cette arme gagne un pion ionique. Je rappelle que le pion ionique doit être défaussé au début de votre activation et que, en le défaussant, il consomme une de vos actions. Donc si vous avez plus d'un pion ionique, en l'occurrence deux, euh, vous ne pourrez plus faire d'action pendant, euh, pendant cette activation. Exceptez les actions gratuites. Attention, les pions ioniques ne touchent pas les actions gratuites. Donc vous allez perdre vos deux actions euh, natives. Par contre, toutes les actions gratuites que vous aurez sur vos cartes, vous pourrez les effectuer malgré le pion ionique. C'est quand même une arme qui lance un des noirs et euh, deux des blancs. Partant du principe que le snowtrooper en question va également bénéficier de Aguerri. Donc n'oubliez pas le pion de visée. On voit maintenant la dernière carte d'amélioration, le flamme trooper. Donc bah, c'est le lance-flamme. Hein. Donc déjà, déflagration, très important. Hein. Vous ignorez les couverts. Pratique pour euh, les escouades qui euh, voudraient se cacher euh, derrière euh, une barricade. Et vous avez l'option souffle, ajoutez un dé de cette arme à la réserve d'attaque une fois. Pour chaque figurine de l'unité en défense vers laquelle la ligne de vue n'est pas bloquée. Donc c'est vrai que quand on regarde la carte au premier abord, on voit un dé noir, on se dit oh là là, ça va pas taper bien fort. Mais en fait, plus vous tirez sur un groupe important, plus vous allez pouvoir rajouter euh, d'autant de dés en fait. Le dé noir est très efficace. On a un snow, donc on a la capacité à guérir. Donc je le redis une dernière fois, vous pouvez mettre des pions de visée pour vous permettre de relancer. C'est important, c'est efficace. C'est les snows. Bon, qu'est-ce qu'on peut conclure sur ces Snow Troopers bah Déjà qu'on les attendait, euh, pas forcément tout de suite, hein, parce que ce qui est quand même assez déroutant, c'est de se retrouver avec des personnages dont on imagine qu'ils ne peuvent se mouvoir que dans la neige. Il Semblerait qu'on essaie de nous prouver que ce n'est pas le cas, mais euh, voilà, on est on est habitué, hein, on est un peu clivé par par un peu faussé par l'image que l'on a de Hot. Donc on comprend pas trop pourquoi on nous sort en fait cette équipe, pourquoi on nous sort une équipe de Snow Trooper, le terme est quand même déterminant, alors qu'en face, au niveau rebelle, on n'a absolument rien, et même dans les vagues qui vont venir, on n'a absolument rien à aligner en face. Bref, c'est un détail. Ce que je trouve très intéressant, c'est d'avoir rajouté Aguerri, donc ça nous donne des figurines qui sont extrêmement punchy, hein, qui vont aller au combat très rapidement et qui vont pouvoir frapper efficacement malgré euh, qu'elle soit équipée d'un des blancs. Le lance-flamme est plutôt intéressant, le canon ionique quant à lui, bon, c'est du déjà vu, sinon les figurines, il faut quand même reconnaître qu'elles sont relativement belles, et puis ben, moi, euh, comme grand fan de Star Wars, j'ai un attachement tout particulier à la bataille de Hoth, donc forcément, eh ben le Snow Trooper, il me fait vibrer un petit peu. En attendant, je vous remercie pour votre fidélité à la page, on est maintenant plus de 600. Ouais, ça devient vraiment vraiment intéressant. J'ai pas mal de projets, on y reviendra sur la page Facebook sur laquelle vous pouvez me suivre. N'hésitez pas à m'y retrouver et à échanger avec moi. Merci à tous ceux qui me soutiennent à la fois sur Tipeee et sur Paypal dans mes projets, notamment les projets d'éclairage qui vont bientôt arriver, même si j'ai l'impression qu'avec le Canon, il y a un petit mieux. Il me reste donc à vous souhaiter de bons jeux.